Moutasou, y'a tout le monde, les gars. C'est Moutassou. J'espère que vous allez bien parce que moi, c'est un nickel. Aujourd'hui, nouveau setup. Je pense que vous l'avez peut-être remarqué. Voilà. Moi, j'aime bien celui-là. Du coup. J'ai fini ma tête parce que je suis content de vous revoir, vraiment vraiment très content. Du coup, euh... on va. Dites-moi dans les commentaires si vous ai manqué, parce que j'ai pris un peu de vacances, j'étais trop stressé, j'étais en dépression, en dépression. Du coup voilà, nouveau setup, la nouvelle souris. Nouveau setup, changer changé d'endroit. N'oubliez hein. pas ça. Maintenant, je crois qu'il y aura que des... nouveaux euh, de claviers. Maintenant, je crois qu'il n'y aura que des tutos. Bon, voilà. J'espère que vous avez manqué. Disez-moi disez dans les commentaires. Ciao